Écoutez mon les petits loups, j'espère que vous avez bien suivi Vous allez voir l'incroyable, le magnifique deck Assassin. Oui, c'est un retour dans la méta de ce deck-là qui, euh, qui est absolument génial en termes de gameplay, vous allez voir, en termes de plaisir, en termes de match-up, en termes de win rate. Ce deck-là, c'est une vraie, vraie, vraie merveille. Euh, ça peut paraître comme un vieux deck de 2019 qui ressort dans la méta, mais vous allez voir. C'est presque un nouveau deck, finalement, parce qu'il bah, a été changé, amélioré avec les potions, et puis la méta euh, est nouvelle. Vraiment, c'est un plaisir absolu. C'est une liste de phéno, c'est une liste que, euh, que phéno valide, mais euh, pour ce que ça vaut, moi je la valide également. Vous allez passer légende avec ça. Je pense même qu'on peut faire top 100 légende avec cette liste. Elle est tellement surprenante. Les adversaires ne savent pas du tout euh, comment jouer contre, et, et surtout que la méta lui est extrêmement extrêmement favorable. Vous allez voir la vidéo, et je pense que vous allez être sur le cul. Vous allez dire, mais ce deck-là, il faut que je le crafte. Il faut que je crafte ces vieilles cartes qui partent à la rotation. <rire> c'est pas possible. Bref, je vous souhaite un délicieux, délicieux visionnage. C'est parti contre un palouf. Je fais le mulligan assez rapidement. Alors, le mulligan est assez simple. Déjà, la quête, on va tout le temps, tout le temps, tout le temps la garder, évidemment. Et euh, accessoirement, vu qu'on a euh, un deck proactif, on a un deck agressif. L'idée, c'est de tempo euh, l'adversaire, de jouer finalement à chaque tour des créatures. Bah, on va chercher la courbe de mana. Alors, évidemment, il y a des petites subtilités dans ce mulligan. Parfois, euh, on va avoir le furtif et la goule. On va pas garder la goule, mais parfois, on va avoir furtif, la goule et la ceinture. Et dans ce cas-là, évidemment, la goule, on va la garder. Euh. Bah écoutez, on va DAG, aller chercher la 2-1. Alors, le match-up est plutôt bon. Euh, là, finalement, on fait appel. Donc, c'est un deck nouveau, entre guillemets. C'est un, un retour dans la méta. Donc, la méta est différente, mais le deck n'a pas trop changé, finalement. Quoique, il a été évidemment amélioré avec les potions. Bref, euh, avec la pioche des potions, surtout, je trouve. Euh, finalement, ce deck-là, à l'époque, il avait un super match-up contre les decks board centric Et finalement, Paladin, c'est un petit peu ça. Alors, il y a deux Paladins. Oh, ça, c'est sacrément gourmand. Ça, c'est sacrément gourdon gourmand, pardon. Ça me permet d'aller là, d'aller là. Et j'ai le premier stack euh, de ma Quista. Donc oui, euh, on aime jouer contre des decks euh, qui vont mettre des créatures parce qu'on a euh, le remontoir, on a euh, en gadget, on a, bah, on a plein de petites cartes tempo. Déjà, on joue voleur, donc on aime jouer contre les, les, les decks créatures de manière générale. Et il euh, y a l'arme aussi pour un mana 3-2 qui est très intéressante. Alors, euh, ce n'est pas un deck contrôle a priori. Pour jouer soldat soldat sanguine, donc ça doit être une version pure, si on arrive à prendre le board, ça devrait être ok. Et je pense qu'on a vraiment la possibilité de prendre le board. Donc c'est pas évident. Est-ce que je ferais pas. Il y a moyen de faire un truc rigolo du style juste. Ah Juste soldat Parce qu'en fait Ouais je vais juste soldat parce que là j'ai quand même pas mal de trucs à 1 Bah le remontoir à limite, je peux le jouer Mais il y a l'arme aussi Ah lui et on va Trade Quoique maintenant on peut peut-être extorsion Vu qu'on a une créature à 1 Qu'on peut jouer au prochain tour écoutez on va faire ça Et prochain tour on va faire espiomatique Tchac ça me paraît plutôt pas mal. Là, l'idée, c'est que si j'avais eu l'arme, je pense que j'aurais fait l'arme et trade. L'arme, quand en râle d'agonie, elle met ses dégâts sur une autre créa. Je pense que c'est quand même important d'essayer de... Nous, on va essayer de mettre le plus de bords possible. Et tout en agressant, parce qu'à un moment, quand les, les créatures vont arriver, ça va. Être... enfin, quand la, la, euh, la magistrate, j'allais dire, la comtesse, va arriver, ça va être peut-être un peu problématique, quoique... Donc, on va faire ça. Euh, donc en gros, je, je veux quand même vous parler des cartes, parce que finalement, euh, ce deck-là, si vous êtes nouveau joueur, vous ne connaissez pas. Euh, ça affiche trois cartes du deck de l'adversaire, ça en place une sur le dessus. Donc qu'est-ce qu'on a envie qu'il ait qu qu sur le dessus bah, J'imagine qu'avocat, on s'en fout. Ouais, sauvetage, en vrai, on s'en fout un peu. Je crois que c'est ça qu'on va mettre au dessus. On va faire le tchak en combo. Deux cartes de ma main, main jouer ce tour coûte 3 de moins. Donc on peut jouer ça et tout ça. En vrai, ça existe. Ah, d'ailleurs, c'est très très agressif. Écoutez, on va faire ça. Ça. On va quand même attendre, mais tout dépend de ce que l'on a. On a un renvoi. Renvoi un serviteur adverse. Non, mais je pense qu'on va développer la 4-4. Et on va bourrer. Vous voyez, là, on était 5. On a tout balancé. Mais en même temps, voilà, on joue contre un match-up. Qui... Alors voilà, on va pas faire ça contre un pas d'un contrôle. Typiquement, on va être un peu plus précautionné avec nos ressources. Mais là, on a bloqué sa draw et avec la 2-2. Donc, euh... donc même si jamais il était tenté de jouer égalité taxe, bah, il n'a pas forcément en main la, la combinaison. Et accessoirement, dans sa version, il n'y a pas égalité taxe. Donc il n'y a pas d'AOE. Donc là, normalement, c'est une game qui devrait être finalement assez facile. Match-up plutôt intéressant. Et... et puis voilà, ça me montre aussi ce que peut faire le deck. Alors évidemment, dans, ça... dans plein de match-ups, ça, ça va pas forcément faire gagner. Mais... Okay. Donc ça, ça renvoie un serviteur adverse dans la main de son propriétaire. Il ne peut pas être joué au prochain tour. Donc c'est plutôt cool sur les 5-5. Donc on va en renvoyer un. On va faire le putricier. On va envoyer la 1-3 dedans. On a la terrible décoction qu'on pourrait tenter. Écoutez, on va la tenter si ça va dans la 4-4. Franchement, enfin, je vais full face. On va voir. Ouais, je vais absolument pas respecter mon adversaire. Je vais faire zéro trade. Même si en vrai, euh, si on fait un trade, c'est pas une erreur. Mais là, bah là il est mort parce qu'il a croisé, il peut rien jouer. Bon, simple, efficace, brutal. Si vous faites un trade, euh, c'est un bon play aussi. Hein. Alors genre, là, euh, franchement, c'est juste parce que ça va plus vite. <rire> en vrai, ça va même pas plus vite, hein, mais bon. Là, vu qu'on avait bien visé avec la terrible, autant boum, bourriner. Évidemment, contre un paladin, peut-être euh, un peu plus euh, sort, on va, forcer, on va trade. Bon, là, en vrai, ça change rien, mais dans l'absolu, il euh, y, y a des decks qui ont des boosts, il y a des decks qui n'en ont pas. Normalement, il n'en a pas beaucoup, lui. Et puis, ça le sauve pas, quoi. Dario Mogren, Chevalier de la Mort. Alors, si on joue contre la version euh, Rune de sang, ha, bah, ça va être compliqué. Parce que des AOE, voilà, ça va être complexe. Il euh, y a toujours Astalor qui est intéressant. Astalor avec euh, pas de ça marche très très bien contre des cas rouges. Rune de sang, pardon. Euh, si on joue contre euh, la version verte, on est pas mal parce que c'est des créatures. Mais en même temps, c'est des créatures euh, qui s'étendent. Il y en a beaucoup, donc ça peut peut-être être un peu compliqué. Même si notre main est très très bonne. Et si on joue contre la version euh, rune de givre, euh, je pense que c'est notre meilleur match-up pour le coup. Ces créatures sont un peu lentes, un poil plus lentes que le rune impie. Ah, waouh. Bon, ce sera un deck vert, rune impie, pardon. Intéressant. Bon, heureusement qu'on a une belle main, une main très très réactive. Le petit furtif ici qui permettra d'aller chercher la 1 2 derrière le petit émissaire en mode ruée et camouflage qui va chercher ça, on sait jamais. Là il a utilisé la pièce donc il ne peut pas jouer les réincarnations. Ah ça c'est chiant parce que ça invoque une 3, donc vous voyez maintenant on est un petit peu bloqué. Ghoul, écoutez c'est incroyable. C'est incroyable d'avoir cette ghoul ici parce qu'on n'était pas très bien. Donc on va prendre les 3 dégâts. Et on va, prendre, on va prendre la destruction au maximum. Hein. Ouais, heureusement. Hein. Parce que là, ouais ça, ça a été EP. Euh, c avant, avant c'était une 1-2. En vrai, si ça avait été une 1-2, ça faisait émissaire là-dedans, 2-2 là-dedans et on reprenait le board. Et là, vous voyez, si on top pas, juste avec le petit PV en plus, là, on sentait vraiment l'impact. Et en vrai, la game était clairement à son avantage juste sur ce play-là. Donc on va mettre 3 ici. Bah autant mettre 3 là. Autant mettre 3 là. En espérant aller là. Oh là là, quelle chance Oh là là, ça, ça pareil, ça c'est vraiment un play. Euh, bon, là on s'est mis vraiment vraiment bien dans la tempo pour le coup. Ouais là c'était c'est gros hein, là c'est gros ce qu'on lui propose hein Grâce à ça, hein. bon la sortie est exceptionnelle hein Sa sortie elle est très très bonne aussi hein Elle est ex exceptionnelle aussi sa sortie, ah, ça c'est sacrément fort Ça met des 2-2 quand mes créatures vont mourir C'est un petit peu chiant Ah dommage Pas vraiment trade Je peux trade mais Je dois trade d'ailleurs je pense quand même bon, En vrai on peut commencer par ça Parce que on peut avoir un remontoir Ou l'arme, on verra, on a l'arme Ça va être quoi ça Les créatures c'est des 2-2 donc on peut faire ça peut Faire le gyro lame On trade là, on tape là et on lui met un coup de 3 On gère petit à petit le board Alors faut faire attention mais j'ai l'impression que sa version c'est une version qui joue pas fléau Gardien des tombes, très très grosse carte ici Oh, super mais j'ai vraiment, de, de, de vraiment des draws de dieu là c'est vraiment des draws de dieu Ah ouais mais c'est stupéfiant Là c'est stupéfiant je suis de la chance là Ça c'est pas mal Je pense qu'on va en écraser un Comme ça on reprend une autre potion On va faire ce trade plutôt que ça Pour avoir une créa Sur le board attaquer ici aussi l'idée c'est d'avancer vers le, vers le chef des, des, des, des assassins et puis on a trois dégâts une carte en main, trois dégâts une créa, trois dégâts. Ouais bon là c'est... <rire> j'avoue on dirait que je joue en wild, pas que je joue en wild mais ma sortie elle est vraiment exceptionnelle. Hein. Bon la scène est très très belle aussi hein. je pense qu'il peut pas vraiment mieux faire, je pense qu'il a vu sa main il a fait bon mais bah, j'ai gagné. T1 fantassin céréal, T2 nécromancien, je pense qu'il s'est dit j'ai gagné, Ben non en fait. T3, le chancroc, tout gardien. On va plutôt prendre la créa je pense. Et on va refaire ça pour re avoir la créa. L'idée c'est de mettre du board dans ce match-up. on s'en fout d'avoir des cartes, voilà. Puis euh, et puis voilà, ça pouvait vraiment être une game où on allait se faire écraser totalement à contre, à contre tempo. Après l'avantage de ce deck c'est que voilà les petites euh, Les petites cartes du, du les petits gadgets plutôt Les petites cartes gadgets elles sont tellement puissantes qu'elles peuvent récupérer une tempo perdue Oh waouh! 3 dégâts, non mais. 3 dégâts à tous les autres personnages. C'est sacrément gros ça. Ça sert à rien de le faire ici, mais. C'est rigolo. Euh... Mon dieu! En, en vrai, on peut. On va attendre parce que peut-être on a la 3-2 à jouer ici. La taupe, il y a la taupe aussi, j'avais oublié la taupe. René, la taupe. La taupe, elle est exceptionnelle, la taupe. Une fois que ce serviteur attaque, elle joue une carte aléatoire dans votre main, j'avais totalement oublié la taupe. La taupe infiltrée, elle est trop trop bien, c'est le meilleur ça presque. Enfin, c'est pas le plus réactif, mais c'est le plus puissant en termes de value. La taupe infiltrée, quoi. <rire> c'est un assassin, ça. Pas de la police, mais ça, c'est un assassin, je vous le dis. Ouais Écoutez euh, C'était une game rondement bien menée Le gars Et c'est là où c'est intéressant C'est que le gars il joue contre nous Il doit dire Genre soit il a La vraie analyse qui est Bon j'ai eu une très belle sortie mais Mon adversaire il a vraiment fait la sortie du siècle Nous on le dit parfois Chez nos adversaires Quand ils font une sortie du siècle on est, on est honnête avec nous mêmes On le dit Enfin avec eux aussi Mais quand nous on fait justement La sortie du siècle On a le droit de le dire aussi donc soit il a cette analyse là et finalement euh, Bah voilà il va pas remettre en question son deck Parce qu'il est très intéressant son deck Et de surcroît je pense que le matchup Est plutôt quand même à, bon à notre avantage Soit bah, le gars il analyse à chaud Un peu bêtement si je puis dire la game Et il se dit oh le deck de mon adversaire il est trop fort Je me suis fait écraser et c'est ce qui, pas ce qu'il faut faire Parce que c'est vraiment une histoire de matchup pour le coup Après notre deck est très très fort hein. Mais bon Là, les, la sortie qu'on a fait, on, je pense qu'on gagnait tous les decks de la méta avec une sortie comme ça. Euh, c'est intéressant. Écoutez, on va tout virer. la plaquette euh, Parce que ça peut être un rouge. Et si c'est un rouge, tout ce qui est potions et tout, ça peut vraiment être naze. Pareil pour le maître des potions. C'est plus un truc qu'on a envie de top-decker quand qu'on a envie d'avoir en main de départ. Pièce tchak, c'est super Pièce chaque, c'est vraiment vraiment super. Donc on va faire ça. C'est un match où on peut faire l'extorsion face pour le coup. On peut jouer une deuxième quête si on veut. On peut jouer une deuxième quête, vous croyez Non. Je pense pas. Non, ça me paraîtrait bizarre de. Je pense pas qu'on puisse pas jouer. Je pense pas qu'on puisse jouer une deuxième quête. On va voir. Hein. C'est mal fait ce jeu. <rire> euh, je vais faire sa face et je crois que je vais piocher déjà. Ok. Et sa face. Alors en fait ça avance dans la, dans la quête donc ça revient au même. Prochain tour on va pièce, tchak, ceinture. Et la carte des ceintures on la jouera. Après pour le moment on sait pas trop, faut mettre du board, faut agresser, faut on sait pas trop, il y a ça, ça doit être plutôt un rouge. Après on peut faire deux doubles ceintures hein, en fonction. On commence par ceinture, Do pioche, et créa. Est-ce qu'on la joue Ou est-ce qu'on joue... Euh... Non bah non c'est bien, on pioche et créa, c'est ce qu'on veut. Hein. Piocher créa, c'est ce qu'on veut. Comme ça, au prochain tour, dans l'absolu, on peut refaire piocher créa. Franchement, c'est pas choquant. Même si ça, c'est plutôt cool. Trade ici. Ouais, je... on va voir, mais je pense que la version rouge. Bon, ça a l'air d'être une version rouge ils jouent vraiment, vraiment très contrôle. Ouais, sans empirique ok. J'ai envie de piocher créa. En fait, il faut se dire que ça, ça va être pas mal avec euh, Astalor, pas de l'ombre. Après, un seul suffit en général. Ouais, je crois que je vais mettre du board, mais du vrai board. Je vais faire ça. Au pire, ça, c'est toujours comme ça. Hein. Bon, c'est qu'une 4-4, mais... Prochain tour, on va faire Furtif plus Contrebandière. Donc là, on a plus 2 d'attaque et camouflage à un serviteur. Euh. Ouais, c'est pas le meilleur... C'est pas le meilleur, mais bon. Donc, on va faire ça. On va faire ça. On va mettre du board. On va avancer dans la cuista. 2-6, plutôt bien. C'est bien d'avoir euh, joué une 2-6. On agresse. On a l'arme. Je pense pas remonter le, la contrebandière. Je pense vraiment que dans ce match-up, il faut hasta C'est, Je pense que nos créatures, on n'arrivera pas à gagner. On, on rentre typiquement dans ce qu'il aime euh, en termes de match-up. Dans... Contre, contre quoi il aime jouer, pardon. Bon, on a l'assassin. Ah, on a l'astalor et le pas de l'ombre, donc c'est cool. Donc on va faire as. Merde, c'est en combo. Je suis bête. Merde, j'ai joué trop vite. J'ai joué trop vite, c'est pas, pas très grave, même. Bon, j'ai joué trop vite. C'est pas très grave, hein. Ah j'ai vraiment joué vite. Bon en tout cas on a l'Astalor. Ah, on est pas mal hein. Les Astalors c'est trop fort dans le match-up hein. On va jouer ça en bourrin. Jouer ça. Ouais on est pas mal hein. On est pas mal. Prochain tour on fait l'Astalor. Ouais ah, my bad my bad j'ai loupé 4 dégâts. Il peut être à 24. Ah, je suis bête, je suis bête, là, ici. J'ai lâché la carte trop vite. Bon, on a in into le... Le... Alors, faut faire attention, quoique... Non, en vrai, il y a le recousu, mais en ce fond, on en a trois. Puis Le recousu, il est un petit peu lent, là, justement, vu qu'on met de la pression. Il peut pas AOE. Euh, enfin, il peut fuir le sang. Ah. Ok, pas mal. Bah écoutez on continue à agresser On peut le jouer au prochain tour si on veut le mettre 7 euh, Prochain tour on va sûrement faire euh, le SI7 plus le gadget Je pense Ça m'a l'air pas mal ouais j'ai joué un petit peu vite bon, Un peu vite mais vous voyez la puissance du truc c'est cool Et hein. mature ok donc c'est cool on a, une, on a un spot Est-ce qu'il a des AOE J'ai pas l'impression qu'il ait des AOE. On va contrôler sa draw, ça, ça c'est chiant, mais bon. Oui. Voilà, on est pas mal. Après on peut parfois faire euh, remonter ça en main mais. Je pense que si on va plutôt faire ça. Euh, je pense qu'on va lui donner le camouflage. Et on va jouer ça. On contrôler la draw. On va mettre ça. Et bim. Écoute, on est pas mal. Hein. Prochain tour on va jouer un Astalor. Comme ça on va pouvoir faire Astalor sur T9. Enfin l'Astalor, le protecteur T9. Et T10 on fera Astalor une toute deuxième Astalor. Il est possible que la taupe on la garde en main, même lui aussi également, pour bloquer son recousu. Alors ça, ça se tue par euh, asphyxier, Mais euh, asphyxier, c'est pas forcément joué dans les versions. En général il y a plutôt le petit sort à deux qui, qui prend trois et qui détruit une créa. Ah il joue asphyxier. Bon On va arme. Ça Ça Ça Boom Boom Il est à 27 hein Il est à 27 Et prochain tour On a un installeur qui met 14 On a le board On a un remontoir Ça peut être chaud en vrai, bah, de toute façon je, je pense que c'est vraiment un super matchup pour lui Alors après là on est vraiment dans notre spot qui est, ouais le recousu est chiant mais après il est pas obligé de choper le Ah il a pas chopé mon Astalor Attends mais ah, ça ça a été généré par le truc Ok Donc Ça je vais pas le remonter en main. Là je peux le remonter en main. Ouais, face là. Astalor, la taupe. Face. Là c'est bien c'est que je lui set up un board qui peut gagner. Et en même temps je le mets à 9, c'est-à-dire que c'est pas évident pour lui d'arriver à gagner des points de vie et détruire mon board, c'est jouable. Mais c'est pas évident. Sachant qu'il me reste encore un peu des cartes de dégâts avec la ceinture à potion, le Krabatoa, le SI7. Voleur d'âme, ok. 5 et 9, il est toujours mort sur le papier. Ça fait 14. Je pense qu'il est en train de se dire, zut. Sachant qu'il peut pas rejouer la 1-3. Je pense qu'il est en train de se dire zut. En fait, j'ai même la dague qui va face, donc dans tous les cas j'ai un de plus. Ouais. Ouais, c'était pas évident. Bon, fallait vraiment euh, bien visualiser ce Astalor. Mais vous voyez, c'est un peu les restes du, du tryhard du voleur miracle. Hein. Voleur miracle, c'était. Bon, c'était beaucoup plus fort évidemment, mais. C'était plein plein de, C'était des grosses créatures rapidement. Pas mal de value avec les potions. Et puis euh, Et puis à un moment. Bah, L'adversaire, qui, qui, si jamais il jouait contrôle, il commençait à un, peu, à un peu près tenir, même s'il était euh, fébrile. Et puis on finissait avec l'Astalor. Là, un peu, ça a vraiment été la même, la même, euh, le même setup. J'aime pas trop garder ceinture en main. Je trouve que c'est un peu lourd. Je vais le garder vraiment que si j'ai la goule, parce que c'est bien. Mais l'idée, c'est quand même d'aller chercher le... Bon, pas ça. Mais euh, d'aller chercher le furtif. Même l'émissaire est cool. Ok. On a vu hein, la puissance du Gadget là, du, de l'inspecteur Gadget. Oui ça gagne, on est déjà à 3-0 franchement. Des games assez rapides en plus, 7-8 minutes en moyenne. Pièce amalgame. Vous voyez c'est intéressant, ils ont peur. Ah Je vais le jouer comme ça. Euh, les adversaires ils ont peur de se faire agresser et ils jouent curvé. Après je pense qu'il a un deuxième amalgame, c'est pour ça qu'il fait ça. Parce qu'il va amalgame et tout amalgame. Mais sinon, c'est absolument totalement incohérent. Je ne vois pas pourquoi. En fait, plus tu mets des créas contre notre deck, plus tu vas te faire écraser. Vaut mieux jouer des sorts et de la pioche et ch chercher avec ta pioche des bons sorts plutôt que d'essayer de tenir avec les créas. Ah dommage en termes de tempo on n'est pas bon, juste devoir faire ça. Bon, alors t'as c'est que ça nous met un gadget. La taupe serait bien là. Bon c'est pas mal ça aussi. On contrôle Sadro. Euh, Vesomer, est-ce que c'est un truc qu'on a envie de lui mettre dans la main Vesomer c'est chiant quand même. Ça, hein, ça c'est d'une lenteur exécra exécrable. Hein. Ah, c'est d'une lenteur exécrable, hein, cette 2-1. Cette 1-2. Ah, le vaisseau mère, il fait un peu peur. Arpenteur des fosses. Ok. On va le jouer, vu que c'est un peu lourd comme carte. On va faire trade comme ça. Trade comme ça. Prochain tour je pense qu'on va jouer émissaire. Plus SI, euh, plus l'assassin. Donc pas besoin de, encore une fois d'attaquer de, de avec la dague. Vu qu'on va pas la refresh au prochain tour. Ouais c'est un peu comme paladin. On va juste étendre du board et ça va être chiant pour lui. Par contre là je pense qu'on va commencer, vu qu'on met une belle tartine dans le visage de l'adversaire, je pense qu'on va commencer à attaquer avec la dague. Sachant qu'en plus accessoirement on pourrait récupérer en en, en gadget euh, l'arme 3-2. Donc je pense que oh, là ça a du sens de commencer à bourrer. Et là il est quand même bien derrière. Hein. Là vous voyez s'il avait eu vaisseau, alors je pense qu'il si a vaisseau so, il était quand même derrière. Mais vous voyez il avait un trade sur la 5-5 avec le vaisseau. Oh, il a quand même vaisseau. Et en fonction de ce qui est pop, ça aurait pu être chiant. Bon, là, ça va, c'est naze, mais. Crabatoto On va Crabatoto On fait ça. Ça dans le visage. Boom, boom, boom, boom. On va détruire ça, ça mange pas de pain. La taupe. Ben non, je réfléchis si j'avais, eu je pouvais avoir l'étal, mais impossible. Enfin si, il y avait des spots pour avoir l'étal. Il fallait récupérer... Non, parce que là on récupère direct le maître espion, donc non, non. Bon. Ça bourre, hein. Ça surprend, hein. Bon, lui aussi, il a, il a décidé de... Et c'est ça qui est cool, c'est que la méta... Elle est redevenue lente. Donc il y a plein de decks qui peuvent revenir. Son deck-là, il est pas mauvais, c'est juste qu'il est tombé sur le mauvais bougre. Il est tombé sur une liste qui est censée le, contr le contrer, vu que c'est un board centric. Mais en vrai, ce deck-là, il est très fort contre les contrôles. Parce qu'en fait, c'est presque un deck combo, ce match mecha. Contrairement au paladin mecha qui, pour le coup, a un mid-range no-brain absolument détestable. Enfin, je n'engage enfin, que moi, mais je trouve que paladin mecha, c'est vraiment un deck de curve. Il n'y a aucun comeback si l'adversaire prend, ton... prend le board, c'est fini. Bah Typiquement, nous, contre paladin mecha, je... franchement, je pense qu'on est bien à 90-95% de winrate. Mais match mecha, c'est un deck plus combo. Genre, on stack un peu des mechas en main, on joue un petit peu des mechas de value, des mechas un petit peu pour grignoter... Et pour tenir, pour faire acte de présence. Et en fait, on a la 4-3 qu'on peut diminuer avec le sort à 3. Et d'un coup, on fait 4-3-4-3. Enfin, le, le méca euh, requin. Et derrière, bam, bam, bam, on joue plein de méca et on peut burster. Pour enfin, bon, moi, c'est vraiment un mi... presque un mid-range combo, vous voyez. Enfin bref, le deck très intéressant. Euh, Est-ce qu'on garde les deux Bon, on va garder les deux vu qu'on a la pièce et qu'on a T2 ça, T3 ça. Même si c'est pas un super T3, ça sera ok avec son pour avoir un autre T3 et le décaler un peu. Mais si c'est un match contrôle, il faut quand même agresser. Une pincée de sable. Bon là on va piquer ce qui nous pose problème à nous. Barrière de casse nous pose problème. haute source fraîche, euh, c'est bien. Mais je suis pas sûr qu'on ait besoin de piocher avec notre deck. Dans un matchup comme ça, quoique. Puits de soleil ou barrière. En vrai, la barrière va vraiment pas nous, du tout nous servir. Donc, on va prendre puits de soleil. Ok. Ouais. Le, la barrière nous servira pas. Donc, si on la prend, ça sert à rien. Même si lui, il, je pense qu'il a plus de chances de prendre barrière que de prendre puits. Mais vu que ça nous sert pas, autant prendre quand même puits. Et puis, si on rate, on rate. Mais là, on a réussi. Et à sa place, j'aurais peut-être pris Barrière, mais après ça dépend de sa main. Ça, c'est tellement fort aussi. En même temps, ça, ça combote avec ses, euh, ses 3-4. Hein. Ça combote avec les créatures qui changent les sorts en plus 2. Mais il en a déjà un dans son deck, normalement. Après, c'est vrai que s'il a les 3-4, j'avoue que c'est vraiment strong. Et euh, le, le, c'était quoi l'autre sort, là L'autre sort de droite Je sais même plus. crois qu'on va S.I. Bah, le, le S.I c'est un 3 de puissance Donc il peut aller chercher ça, c'est un 3 d'attaque, il peut tuer là 1-3 On va sûrement faire Shadow Step On verra ce qu'on a. On n'est pas obligé de faire ceinture en vrai si on a une carte cool. Ça oh, C'est plutôt une carte cool. Je pense que je vais la jouer. Euh, il a déjà un puits de soleil. Il a déjà un puits de soleil en main. Je vais en remettre un autre. Le puits de soleil c'est injouable. Bah, pff, je pense que c'est plus ou moins jouable le puits de soleil. Oh, Morsure de Givre, c'est fort. Morsure de Givre, c'est sacrément fort. Je pense que le match-up est plutôt OK. Parce que c'est quand même pas un deck avec des kilos d'AOE. Là, j'avoue que la Morsure de Givre, elle peut changer pas mal le match. Parce qu'elle elle me ralentit. Pour un mana, il a quand même détruit une de mes créatures. Bon, ça, ça devient déjà intéressant. Le truc qui va, va ping et trade... On joue une 2-4, on joue une 1-3 qui a moins qu'un T3. Je crois qu'on va plutôt invoquer quoique. Je ne vais pas l'extorsion de SI7 parce que ça va me coûter 1 après. Là ça coûte 3 mais... Oh, on n'est pas très bien. Oh, une Je, pensais pas que Je pensais que c'était une version mon sort. C'est bizarre qu'il n'y a plus de soleil. Euh... On n'est pas de dingo en vrai. C'est ça. On espérant avoir à l'arme. L'arme là, là, serait super ici. Non. On va dag. Ouais, on n'a on pas, pas du tout la tempo. Vous voyez, on était 5. Vous imaginez. Essayons de revenir un peu en arrière. Là, sur les games précédentes, T5, on avait un board incroyable. Après, voilà, il nous a vraiment bien, bien bloqué avec cette morsure. Hein. Je pense que c'est le tournant de la partie. Je pense que le match-up, il n'est pas forcément à notre avantage, même si on n'est pas loin d'un 50-50. Par contre, cette morsure, elle change elle change tout le match. Bon j'ai pas perdu hein mais... Après c'est une version avec Vexalus en vrai, c'est trop bizarre. Ouais bon ça c'est ok. Un peu RNG quoi. Ah enfin, non pas un peu. Pas mal là on va mettre un gros board hein. Ça c'est super fort Ça c'est super fort et Le trade hein. face Bah écoutez c'est fort hein. Je lui défausse un sort Un éclair C'est plutôt cool de lui défausser un éclair euh, Et puis ça c'est un beau bébé C'est un très très beau bébé Le généralissime fort dragon Dès qu'un serviteur allié perd bouclé devient, donc lui a priori, euh, c'est plus 5 plus 5 à un serviteur de la main. Ah, oh, il a eu l'aiguillon. Ouais, il va faire une AOE. Il va détruire le board. On va pouvoir remettre du board. Mais pas mal l'AOE là, là. Non, il l'a pas. Qu'est-ce qu'il a fait bourrer mes adversaires ou quoi faire ça non ça faire ça je vais faire la ceinture. Sur des dégâts. Et je vais en fait, je vais essayer de passer. Enfin, je vais pas essayer de passer, je vais passer. Je je vais pas du tout essayer de passer, je vais carrément passer. Boum boum boum boum. Je grignote, je garde ça en main soleil qui part ma foi c'est cool hein. franchement euh... après la 26 il est quand même haut en pv il peut toujours pas jouer la rune de l'archimage rien nous face par contre c'est bizarre il joue plus de soleil ça je comprends vraiment pas son paquet il... lui il aime... il aime la value lui. lui bah il est tombé sur le bon jeu il, est... il a joué au bon jeu après magic c'est pas mal aussi pour lui parce que c'est un bon un bon jeu de value magic Limite, il y a plus de value. La, la, la notion de value, elle est plus présente dans Magic que dans... Au bon, global, hein. Ça dépend des decks, mais que dans Hearthstone. Mais bon, ma... Hearthstone, c'est un bon jeu de value, quand même. Il aime ça, il aime avoir des cartes. C'est pas mal. J'ai l'étale. J'ai 8. 12. 16. 16 et 8. J'ai un milliard, en fait. J'ai autant en même temps euh Bah oui j'ai autant Lui il est 8 Wow euh, Ouais bon, voilà C'est intéressant hein. C'est vraiment typiquement ce qu'il faut pas faire Mon adversaire il nous a montré ce qu'il faut pas faire C'est lui qui a piécé Amalgame On est d'accord hein. Il a piécé Amalgame je crois Après il a pingé je crois que c'est lui qui a pissé amalgam. La morsure était forte. Ça, c'était bien joué. C'est pas très compliqué. Et puis, euh, voilà, il a essayé de jouer en value. Je sais pas, il aurait dû... En fait, tu t'en fous d'avoir des cartes en main dans un match-up comme ça. Tu veux déjà tenir. À partir du moment où tu as à peu près tenu l'adversaire, tu as à peu près détruit sa curve. Là, tu peux commencer à dire « Je veux mettre en place un plan de jeu value, mais... » Là, il est juste mort avec 10 cartes en main, quoi. On connaît pas sa main, mais j'imagine qu'avec autant de cartes en main, soit vraiment il a créé un deck horrible, mais normalement il est quand même censé pouvoir faire des choses. Mais après je comprends pas trop l'idée de jouer euh, des gros sorts et en même temps le puits de soleil. Si tu pioches puits de soleil, c'est horrible non bah, C'est un deck où t'as pas envie d'avoir puits de soleil, t'as envie d'avoir des runes de l'archimage et tout. Mais dans son deck ça veut dire qu'il joue pas en sorceleuse barbare. Bon, ça ça a grave été nerfé hein, dans ce match matchup, hein, si jamais c'est un démoniste aggro. Ça, ça mettra à côté 5 les deux dégâts. Un aggro. On va à daguer ici. La dague pour le coup est vraiment pas mal. On tue deux petites créas. Bon, on a une très mauvaise sortie. Je peux même jouer à cette comme ça. Bah tout dépend de ma mais en vrai, je peux presque pas de l'ombre ça. En fait, pas de l'ombre ça, c'est intéressant parce que ça me permet de jouer dans la curve. Ouais, je vais le faire. Comme ça, je joue tout de suite le gadget en espérant que ce soit euh, une créature. Et T4, je fais un, un Asai 7, un peu plus gros. Ouais. En fait, l'idée c'est que si jamais je considère que au prochain tour je vais jamais faire Astalor et je vais tout le temps faire SI7, autant faire ce play là. En vrai, le play pas de l'ombre Astalor il sert à rien contre un Zoo. Bah, genre, on s'en fout d'avoir deux. On va même pas le jouer. Ce... On va même pas jamais jouer celui à 5 et encore moins celui à 8. Donc vous allez voir, ça, ça va vraiment juste. Ça, ça va sûrement même peut-être jamais être joué dans la partie. Donne plus un, plus un à tous les murlocs de votre main. On recommence pour chaque murloc que vous que vous contrôlez. Ah, je suis très heureux d'avoir ça en vrai. On dirait pas hein. <rire> je cache ma joie. <rire> ok. Je cache ma joie. Quelle horreur <rire> Cette taupe elle est aveugle, elle a donné une carte qui sert à rien. J'ai aucun Murloc hein, bah non. Moi oh, sa place, je fais des trades. Je booste l'A3-3 et je fais double trade. Dans les petites créas, Pas mal ça, quand même. Oh, C'est horrible ça. Oh non, je suis trop déçu. En plus si j'avais eu un bon sort, bon, c'est pas grave, on va juste faire ça Ok Prochain tour on a... On, a... on va faire Astalor je pense J'aurais dû face peut-être par rapport au Krabatois En fait, je me dis que je vais rarement cravatoir au prochain tour. Avec toutes les draws que j'ai. Ça, c'est cool. Pioche et créa, c'est possible. Pioche et pioche. Non, pioche et ça. Créa. Bon. Bah l'idée c'était le burst pouvait être ok. À partir du moment où il est à 18 et que on a le board. Bon ça c'est vraiment des matchups qui sont gratuits. Il hein. n'y a que Rafam qui peut. Et encore, c'est des matchups on, on peut jamais perdre. Enfin jamais c'est pas 100% mais c'est des super super match quoi. Pas trop de 3-3, c'est bon. Je vachement risqué de faire ça. Ah c'était par rapport à l'arme. Ça a du sens en vrai. On va d'abord faire ça. Ouais c'est pas si mal en vrai Et puis euh... Ouais on va le trade ce truc On va le trade J'aurais pu changer ma potion en une autre carte mais je pense qu'une potion c'est meilleur qu'une autre carte au random Je pense que Bon surtout celle-ci 3 dégâts c'est important Bon, on est toujours très bien. Ça. ça. ça. Euh... Ajoute une copie d'un sort 7, 8, 9 et 10. Ouais bah typiquement ouais, c'est pour ça que ça sert à rien de. Les, les sorts random, c'est horrible, surtout un deck comme ça. Je préfère clairement avoir ça qu'un truc random. Et 3 dégâts, c'est important là. Là, il est en train de nous contrôler un peu. Il... Bon, c'est une version hybride. Hein. C'est sûrement les meilleurs. C'est peut-être même les plus intéressantes à jouer. C'est beaucoup moins RNG que la version full zo. Tu loupe ta curve, t'as perdu. Là, t'as quand même toujours la possibilité de gagner. Même en n'ayant pas une sortie de dingue. Bon, après, nous, on est trop tempo. Je pense que c'est trop compliqué pour lui. Mais même s'il a fait une belle sortie, hein. la vague, le machin. Oh waouh, il est bien hein. Là, On prend cher hein On prend vraiment cher Je crois qu'on va faire Astalor pour gagner. Ouais, je crois qu'on va jouer l'Astalor. jouer une ou alors on s'en moque honnêtement on s'en moque un peu Pas qu'on s'en moque un peu ouais, comme ça on se tue avec ça Là il y a 5 dégâts donc on est tranquille Et même s'il a je pense le Celui qui fait des points de vie en fonction de, des dégâts que l'on prend À part s'il a ça plus Je pense pas Bug. Il est mort là Il n'y a pas l'état là Ou alors mon calcul est pas bon mais le calcul est bon hein. Ok Ouais, surtout avec l'assassin en main, on pouvait faire, même s'il jouait une créa, on pouvait faire 3 dégâts face pour 0, assassin et ensuite assalor. Ça rentrait un maximum de dégâts bruts. J'ai pas menti, hein, le deck qui assassine la méta, franchement. Hein, c'est un vrai bon deck, hein, c'est un vrai bon deck il y a le côté surprenant. La surprise c'est important en hein. ladder. souvent on a l'impression qu'il faut juste jouer le deck avec le plus gros win rate, Mais déjà le facteur humain il est important dans un jeu de cartes. C'est le, le technique du deck, le fait de bien jouer ou de mal jouer. Et quand je vous dis, bah quel que soit le deck, on peut passer les jambes. Vous voyez là, je joue correctement le deck. Il y a le côté surprise du deck. On est également sur une liste qui est quand même bonne. On n'est pas sur un deck fun. Hein. On est quand même sur une liste de Feno avec lequel il tryhard. En tout cas, il l'a tryhardé à un moment. Je ne sais pas si c'est son main deck, hein. je ne pense pas. mais C'est une liste qui est validée quand même par Feno Et... Pour ce que ça vaut, moi je la valide également. On peut faire la sortie agressive, ça, ça, ça et pièce, ouais. et piécer, Si jamais c'est une créa, faut voir. Au tour d'après, on garde la pièce. Non, on va pas, euh, pas de l'ombre vu qu'on a Krabatoa. Je pense que si on pioche pas Krabatoa, on le fait. Mais euh, vu qu'on a Krabatoa, on va piocher Krabatoa T5. Donc T2. Puis surtout qu'on a la, le follow-up derrière avec Furtif. Ok, je viens, ça. L'arme serait bien. Enfin, tout est bien là, à part le plus de camouflage. Barbe, très bien. On va trade quand même. On va trade. Bon. On a ceinture ghoul, super. Okay. Donc là, il y a un play qui est sympa. On va faire ceinture On va prendre ça Euh non On va prendre la pioche Et la créa On va faire ghoul. On va remonter la ghoul. On va faire ça Ça c'est le play voleur miracle hein. On fait ça Et on rejoue ça Comme ça on prend l'info. Je pense qu'on va, va jouer lui. On va trade. On va aller face avec l'arme. Les dégâts vont aller là. Boum boum. On a récupéré une potion. Je pense que dans ce match-up là, on va pas récupérer des millions de potions. Puis ça me paraît pas mal. Ça me paraît plutôt pas mal. Comme quoi, vous voyez ce qu'on a fait sur un deck, le, tout l'apprentissage qu'on a eu sur un deck, le tryhard qu'on a fait sur un deck, il nous sert sur d'autres decks. Alors, c'est parce qu'il y a le côté potion là, mais là, le, le play, euh, si on n'a pas joué Voleur Miracle, ce play-là, on ne le voit pas forcément. Évidemment, après, quand on le voit, on se dit Ouais, c'est évident, c'est pas mal. C'est même c'est évident. Mais en vrai, il n'est pas évident, je, vraiment je parle d'expérience, il n'est pas évident si tu ne connais pas ce play. J'ai pas pris la destruction le, parce que vu qu'ils allaient le faire deux fois, ça servait à rien. Contre nous, c'est pas très fort parce qu'on a les remontoires. Bon, le match-up, c'est pareil, il est trop trop bon pour nous. On peut pas jouer ça. peu emmerdé là même si en vrai au prochain tour on a à l'assassin un peu emmerdé cette 12-12 elle est relou elle est bloquée par ma 2-4 ah le grunt elle est bloquée par mon grunt c'est un grunt hein. c'est un grunt <rire> un Grunt ben, <rire> ben, parfois je fais des choses pour énerver les gens mais là j'ai pas envie de vous énerver aujourd'hui donc je vais dire grunt je sais que c'est un grunt <rire> je sais que c'est un grunt <rire> Grunt <rire> Le gars il détruit le lore en disant Grunt C'est un Grunt C'est un Pugnas C'est un Grunt Pugnas Comment on dit Pugnas en anglais vous, vous le savez Je sais plus moi Parce qu'il y avait une carte sur Lord of the Ring Qui était pugnace La lobe elle était pugnace Enfin l'araignée Enduring voilà. Et le mot c'était Enduring parce ce qui veut pas vraiment dire punasse, mais oh, Ah yeah. oui. Bon, bon. Incroyable ce paquet, hein. je sais que vous êtes en train de vous dire, mais ce paquet il est incroyable, mais j'ai trop envie de jouer. Là peut-être que vous ne n'avez jamais joué à Hearthstone, mais vous... ça arrive hein. en vrai, il y a pas mal de gens de... qui me disent ça. Je joue pas à Hearthstone, mais je regarde tes vidéos, ou pareil pour Battlegrounds, euh... Marvel Snap, non mais. Et euh... et puis euh... et peut-être que vous n'avez jamais joué à Hearthstone, mais vous... vous allez vous mettre juste pour ce deck. Et Il est trop cool. Hein. Enfin, il y a une maîtrise. Bon, en vrai, on peut encore perdre sur Brocan. Je te mets 6 dégâts. il je te remets 6 dégâts. Après, on a peut-être l'étale sur ça. On a quand même pas mal de créatures on board. Il peut mettre 2 dégâts, 6 dégâts. On a 11. Plus les 2 d'ici. Plus les 2 d'ici. Non, ça, ça ne met pas 2. Ah non, en vrai, non, on s'en fout. On a c'est au pire. Mais je pense qu'il va mettre 6 dégâts. De toute façon, il a perdu le board. Donc, c'est 2 à tout et 6 dégâts. Mais bon, on a. Soit on gagne, soit on a Si on gagne pas, on a stallor, on prend pas le risque. Enfin, il faut mettre 6 dégâts, sinon tu t'as 0 win condition. À un moment, il faut me tuer, il faut pas te défendre. Il faut pas qu'il essaye de se défendre en mettant des 2-3, ça sert à rien. Euh, je vais reprendre le coaching, sérieux. Oh, bah vous voyez, il a... je pense qu'il doit être deg. Ah non. Enfin, on est à 12, on n'a pas besoin de. Enfin, ça remonte dans la main. On prend là un risque en jouant ça on est à 12 on meurt jamais hein. encore s'il si avait eu 6 peut-être que ça ça remonte dans la main et là on va bourrer pour tuer au prochain tour qu'on va contrôler la draw pour être sûr la vague elle fait pas grand chose contre nous quoique la vague elle coûte 3 et elle est forte la vague en vrai contre nous. Est elle est forte pour nous, parce qu'en vrai ça c'est un T7 euh, et avec la vague il la transforme en T6. Donc <rire> c'est vachement fort. Ça c'est un T5 ça transforme en T4 non Je pense que la vague elle est c'est une bonne carte pour nous. Alors s'il fait vague ça l'améliore pas Figurine vague ouais. Bon ça change pas grand chose. Ah ça a rué ça Ok Ok donc okay. Bon on a euh, une arme On a le crabat Qui est quand même fort Après euh, piocher deux Me paraît quand même plus intéressant Pas de l'ombre Pas de l'ombre c'est pas mal Sylvanas c'est rigolo Priez pour votre vie. Ah, sûrement, c'est le Vanas. Bon, oh, il revient quand même. Hein. Il se défend. Je hein. pas enfin, si on peut dire qu'il revient, mais il se défend. Il se défend bien. Euh. Ah j'ai envie de mettre des créa mais là il me rend 10 Ouais je vais assurer je pense Je vais assurer parce que j'ai un poil peur bon, il, peut, il peut gagner encore Bah Peut-être fallait pas lui donner la vague mais je pensais pas à figurine Ah j'avoue que j'ai peut-être été Je pensais vraiment que je me suis fait avoir par mon propre truc vous voyez Je pense que je me suis fait avoir par mon machin Bon la vague elle a pas elle a pas affaibli mon board mais elle a amélioré le sien. on est quand même toujours bien 12 à 12 On a des bonnes cartes défensives avec euh, Astalor Krabatoa Le bassin Le gardien okay. Bah, faut faire gaffe quand même, hein. Je pense que c'est ça. Peinture okay. à potion. On va la perdre cette game. Tap, tap. On va la perdre. dégâts, destruction. Je crois voilà qu'on commence par ça, mais je pense que je l'ai perdu. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je pense que j'ai perdu. Tant pis pour moi. Écoutez, tant pis pour moi. Ouais, je m'en sors bien. J'aurais dû trade d'abord. Je... je suis sorti de ma game à la fin. Je suis sorti de ma game. Je mérite de perdre. J'espère qu'il va gagner, sinon c'est... Ouais, elle gagne Cette game, je dois jamais la... je dois jamais la perdre. Elle est pour moi, celle-ci. Bon, vous voyez, je l'ai donné. J'ai tellement fait de win que ça me paraissait trop bizarre. Et là, j'ai lâché. Là, vous la gagnez, vous, celle-là, pour le coup. Autant les games d'avant, peut-être qu'il n'y a que moi qui les gagne. Mais je pense pas. Parce que le... les sorties étaient bonnes. Autant celle-ci, là, vous la gagnez. Moi, je la perds. Ça, c'est indéniable. Sur ce, merci à tous. J'espère que ce deck euh, vous a plu. Vous voyez, il est totalement dingue. Hein. Euh, les match sont tous fous. Et, et puis voilà il est super, super agréable aussi parce que voilà, ça change quoi ça change de des decks de, de, en fait c'est un vieux deck donc euh, même si moi je l'ai beaucoup joué à une époque mais finalement bah, le rejouer c'est des sensations nouvelles parce qu'il est dans une nouvelle méta donc c'est comme si c'était un nouveau deck merci à tous et à très bientôt ciao ciao tout le monde